Je suis un élève, je sais qu'il euh, y a des devoirs là que j'ai pas fait encore, alors je viens cliquer sur « Devoirs ». Je vois ici là que celui du 23 février n'est pas remis encore, alors je clique dessus. Je vais aller chercher mon travail. Je vais pouvoir euh, faire mon devoir. Alors, euh, Alors voilà, je ferme ça ici, l'enregistrement est en cours. Quand c'est enregistré, je peux cliquer sur « Fermer » et je peux remettre mon travail. Alors je sais que ce travail-là, -là, c'était au plus tard le 23 février, qu'il fallait que je le remette et que ça vaut 8 points possibles. Alors « Remettre le travail ». Voilà